Je prépare un master en marketing digital et j'effectue mon alternance au sein de l'équipe communication des GSS. Alors, je suis actuellement en master chargé de clientèle personnelle et j'effectue mon alternance dans l'équipe de chargé d'affaires sur Nantes. GSS fait partie d'un grand groupe international dont je partage les valeurs. De plus, j'ai été attirée par la diversité des missions. Et en plus de ça, lors de mon entretien, j'ai vraiment eu un bon feeling avec l'équipe qui était très souriante et bienveillante. Dans un premier temps, c'est le fait que Société Générale soit l'une des plus grandes banques de France et le fait que les missions soient très variées et complexes. Après seulement 7 mois passés chez SGSS, je me suis rendu compte qu'au sein du groupe Société Générale, il n'y a pas besoin de changer d'entreprise pour changer de métier, tellement les opportunités sont nombreuses. Et de plus, il y a vraiment un grand sens de l'esprit d'équipe qui fait qu'on ne se sent jamais seul. Ce qui m'a le plus marqué est la bonne ambiance et la bienveillance de l'équipe, ainsi que l'autonomie qui nous a donnée une fois qu'on a fait nos preuves. J'en ressors grandi, plus autonome grâce à la variété de mes missions et surtout avec de très belles rencontres humaines. Je me sens beaucoup plus responsable car on a placé euh, des attentes et une confiance envers moi que j'ai envie de respecter. Petit clin d'œil au seul homme de l'équipe qui nous fait vivre des anecdotes tous les jours car quand il est là c'est le fou rire assuré alors plutôt voir un conseil qu'une anecdote mais faites bien attention à ne pas activer votre caméra sans faire exprès